Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler d'un problème personnel que j'ai réussi à surmonter grâce à l'action conjuguée des médecins qui m'ont suivi avec beaucoup d'efficacité de, de conscience professionnelle mais également grâce au traitement complémentaire que j'ai mis au point pour moi-même et que on m'a demandé de mettre à disposition de toutes et de tous ce que je fais avec grand plaisir aujourd'hui. Je ne veux pas généraliser mon cas, simplement je le donne comme exemple de ce qu'il est possible de faire dans des situations où parfois il n'y a pas de solution. Donc en fait, il faut à chaque fois essayer de trouver des solutions qui vous conviennent. Alors je vais vous expliquer comment moi j'ai trouvé mes solutions. Et après, ben, euh, si vous êtes concerné par ce problème, eh bien, essayez de faire comme moi. Alors, je vais vous raconter mon histoire, et certains la connaissent déjà, parce que j'ai déjà fait des petites vidéos pour expliquer qu'on pouvait soi-même faire son prédiagnostic de cancer, donc qu il fallait, dès qu'on avait un, un, un problème anormal qu'il fallait consulter, il ne fallait pas faire l'autruche, hein, et puis après, comment on pouvait s'en sortir, bref. Il y a 12 ans, en 2010 précisément, je n'avais pas encore l'âge de retraite, j'étais dans, dans ma 65e année. Un matin, en me rasant, je trouve une grosseur sous le menton. Donc, euh, je suis praticien, enfin j'étais praticien, je le suis toujours, praticien, ancien kinésithérapeute, osteopathie postérologue versé dans la naturopathie et spécialisé dans la phytoaromathérapie, que j'ai enseigné pendant quelques années à Paris. Bon, J'étais en exercice, mais je, je n'envisageais pas de prendre ma retraite tout de suite parce que je me sentais vraiment en pleine forme. Euh, C'est là le, la traîtrise de, de cet avion. Je me sentais en pleine forme. J'avais fait euh, faire des examens de laboratoire, comme je fais chaque année. Tous mes paramètres étaient parfaits. Euh, poids normal, euh, excellent euh, rapport poids-taille, donc j'étais parfaitement dans la norme, sur le plan des, des, des valeurs biologiques sanguines, tout était impeccable, glycémie, cholestérol, pas d'inflammation, pas d'infection, rien, théorie parfaite, enfin, tout allait pour le mieux. Mais cette petite, euh, cette petite boule m'inquiétait, parce qu'en tant qu'ostéopathe, j'ai l'habitude de palper des choses extrêmement fines. J'avais donc l'habitude, en tant que sociopathe, de palper des mobilités, des restrictions de mobilité, c'est-à-dire au niveau de lésions, au niveau des vertèbres, au niveau de la tête, au niveau des organes. Et là, si vous voulez, le problème, c'est qu'il y avait un manque de mobilité évident. Donc ça ne pouvait pas être un problème dentaire, un ganglion euh, lymphatique suite à un problème dentaire. Je n'avais pas de problème dentaire, je n'avais pas de problème de gorge, donc je n'avais strictement rien, pas de problème de langue, rien, rien de rien. Mais euh, ça m'inquiétait. Pourquoi ça m'inquiétait Parce que mon père est mort d'un cancer à 63 ans, cancer euh, développé insidieusement, donc il avait simplement eu des saignements hémorroïdaires et son médecin, à l'époque sans doute très négligent, n'avait pas fait d'examen complémentaire et l'avait traité pour des hémorroïdes alors qu'en fait il s'agissait d'un cancer. De, de, de, de l'intestin hein, qui évoluait et les hémorroïdes en fait cachaient le problème de cancer. Donc il n'a pas eu d'examen euh, de dépistage et lorsqu'on s'est aperçu qu'il avait un cancer, eh bien, trois mois après il est décédé parce que le cancer était déjà évolué et métastasé. Donc dans ma tête, si vous voulez, hein, un, ça a été un traumatisme à l'époque, bien sûr, et ce, ce stress post-traumatique. Euh, dû à, à, ce, à ces, ces, ces, cette mort brutale, alors que j'étais déjà kinésithérapeute. Donc ça m'a vraiment vaciller au niveau de mes, de mes, de mes croyances, dans, dans, la, dans, la, dans la valeur de la médecine, dans, dans la valeur diagnostique et thérapeutique de la médecine. Et donc, quand j'ai eu cette, cette petite boule, je me suis dit, oh, « voilà, mon père est mort d'un cancer à 63 ans, est-ce que ça ne serait pas un signe ?» un signe avant coureur d'un cancer. Hein, vous voyez, le stress post-traumatique, il n'y a pas que du négatif. Hein. Donc tout de suite, ça m'a mis la place à l'oreille. Donc j'en ai parlé à mon médecin qui m'a examiné, qui a fait un, un bilan complet. Je suis allé voir un deuxième médecin, indépendant, que je ne connaissais pas, qui était réputé comme un excellent clinicien, qui m'a examiné de partout. Il m'a dit, écoutez, moi je ne trouve rien. Pour moi, c'est un ganglion." vous avez dû avoir un problème dentaire qui est maintenant disparu, un problème de gorge, donc c'est un reste. Et donc, euh, bon, il n'y a rien, rien à signaler. Tout cela, bon, me rassurait, mais sans vraiment me rassurer, parce que le problème était toujours là, et c'était toujours bien accroché. Ça ne grossissait pas, mais ça ne régressait pas non plus, c'était plutôt stagnant. Et comme au bout de 15 jours, 3 semaines, c'était toujours là, je demande à mon médecin de m'envoyer faire passer une échographie. C'est vraiment la base de la base. Donc, euh, mon médecin m'envoie passer une échographie. L'échographiste me dit très franchement, écoutez, monsieur, ce que vous avez là, ce n'est pas clair. Ce n'est pas un ganglion lymphatique classique. C'est trop gros. Ça semble... Ça, c est, c est, le contour n'est pas bien net et là, vous voyez, c'est un autre signe, quand les coutures ne sont pas nettes, c'est de mauvais pronostic et donc je vous conseille de faire une biopsie et de voir ce que c'est. Je demande les coordonnées d'un chirurgien spécialisé en URL, spécialisé en cancérurgie si possible, hein, puisque <rire> s'il y, y avait quelque chose, c'était ça. Et donc, je vais voir un chirurgien, un excellent chirurgien, de, la, de, la, de ma région qui m'examine me dit écoutez bon, on va faire une biopsie hein, ça, ça paraît pas inquiétant mais on va faire une biopsie on ne sait jamais je prends rendez-vous 15 jours après donc euh, j'arrive à la clinique euh, le soir et le lendemain matin le lendemain matin le chirurgien passe avant de passer à, sur la table d'opération me palpe il me dit écoutez je vous palpe bien, mais j'ai l'impression que c'est plutôt, ça régresse et si vous êtes sûr, vous voulez que je, vous, que je fasse la biopsie. J'ai douté, mon père est mort à 63 ans d'un cancer, je ne voudrais pas me priver d'une chance de guérir si ça peut être pris en charge maintenant sans perdre de temps. Il me dit, d'accord, je pars à la salle d'opération, je passe par la salle de réveil en fin de matinée et j'attends. J'attends jusqu'à 5 heures, donc de début de matinée, 7h30 jusqu'à 5 heures, le temps m'a paru long mais euh, j'étais déjà dans ma tête, j'étais préparé à l'annonce d'une mauvaise nouvelle. S'il n'y avait rien eu, je pense que tout de suite on m'aurait dit écoutez tout va bien, il n'y a rien de spécial, etc. À 5 heures, le chirurgien entre dans, dans ma chambre, c'est une chambre à deux lits, il s'assoit sur le lit d'à côté. Je me suis dit, j'ai une mauvaise nouvelle à vous apprendre. Vous avez un carcinome <coughs> épidermoïde basilingual qu'il faut opérer d'urgence car il est très invasif et donc ce sont des cellules agressives. Autrement dit, si on fait les choses tout de suite, il y a des chances que je m'en sorte. Si on laisse traîner, il va, y avoir, il va falloir enlever beaucoup de choses et on ne sait jamais comment ça peut tourner. Je me suis dit, écoutez, c'est simple. Vous m'opérez dans les plus brefs délais, vous me laissez le temps de m'organiser pour me faire remplacer à mon cabinet et, euh, et on opère. Après cette visite, euh, il me fait passer un scanner qui détermine un cancer euh, d'à peu près 2,5 cm de long sur un de large au niveau de la base de la langue. Et le fameux ganglion, en fait, était une métastase. Donc toute ma chaîne ganglionnaire était métastasée, Et là, là, ça devient problématique. Parce qu'à partir des ganglions lymphatiques, eh bien, ça peut disséminer dans tout le corps. Et là, vous risquez d'être emporté par un cancer généralisé. Donc euh, ben, il fallait tenter sa chance et donc je suis urgent, -moi le plus vite possible pour essayer de stopper le processus. Donc le temps de m'organiser, il a fallu trois semaines pour cela. trouver un en remplaçant prévenir mes patients, lui présenter mes patients et je pars à l'opération. L'opération s'est très très bien passée mais je n'avais même pas pris conscience au départ de l'état dans lequel je serais après l'opération car c'était une opération extrêmement lourde, extrêmement lourde. 50 points de situeux de chaque côté, ablation d'un certain nombre de muscles, ablation de la jugulaire interne, bien sûr ablation d'un bon, bon morceau de langue, et donc euh, euh, pose bien sûr euh, d'une trachéotomie. Donc en soins intensifs, en soins intensifs, je ne pouvais respirer que par la trachéotomie et j'étais nourri par perfusion. Au bout de trois semaines, euh, le chirurgien m'a dit, mais écoutez, il va falloir que vous puissiez vous réalimenter parce que j'avais perdu 15 kilos quand même, c'était pas mal. Donc, c'est vraiment que la pose sur les autres. Et il fallait que je me réalimente, c'était impératif. Il dit il faut vous, vous arriviez à vous alimenter par la bouche, et euh, sinon, je suis, on est obligé de vous faire une stomie, c'est-à-dire une, une, perfor une perforation de l'estomac pour me nourrir directement euh, au niveau de l'estomac. Et euh, là, je peux vous dire, ça ne m'a pas du tout amusé. J'ai dit non, il n'en est pas question, je vais me débrouiller pour m'alimenter euh, par les voies naturelles. <rire> Donc au départ, ça a, vraiment été, euh, ça a été vraiment très, très difficile, très folklorique, parce que quand j'avais vous voyez, euh, la trachéotomie, la faisait correspond directement à la bouche et à l'extérieur par ici. Simplement, ce que je vais vous dire, c'est qu'il a fallu que je... Euh, m'adapte à une alimentation liquide. Donc, une alimentation liquide parce que mon chirurgien m'a dit si je vous revois dans trois semaines, si vous n'avez pas repris des kilos, je vous fais faire une stomie par un, un chirurgien gastroentérologue. Et donc, j'ai été obligé de me mettre euh, à l'alimentation liquide et j'ai mis au point un système d'alimentation extraordinaire, roborative, que je vais vous expliquer en deux mots. C'est simple. Donc je ne pouvais pas manger à la cuillère, ce n'était pas possible, ça me faisait tousser, j'avais des réflexes, c'est c'était impossible. Donc il fallait que j'avale très rapidement, soit avec une paille, soit très rapidement, vous voyez, très rapidement parce que euh, je faisais facilement <rire> des fausses routes. Hein, ça, C'est le, le gros problème de ces, de ces interventions qui touchent l'arrière-gorge, hein, c'est le problème des fausses routes. Et donc, j'ai mis au point ce que j'appelle le pot revitalisant. J'ai acheté un mixeur, un mixeur d'un litre, et j'ai mis au point une mixture à base d'un produit euh, liquide, donc c'était du yaourt liquide, et dans ce yaourt liquide, je rajoutais deux bananes, deux œufs crus, de la poudre de cacao, et de la spiruline, de la poudre de noisette ou de la poudre de... Enfin bref, j'ai fait un mix énergétique parfaitement équilibré d'environ 400-500 grammes, et ceci trois fois par jour. Donc trois fois par jour, j'avalais en exactement 24 gorgées, 23-24 gorgées. En fait, je mettais ça dans une bouteille et je buvais ça à la bouteille. Et ceci pendant des mois. Au bout de trois semaines, j'avais déjà repris quelques kilos et j'ai repris complètement mon poids initial, hein, qui est un poids euh, d'équilibre, de 80 kilos pour 1m80, au bout, de, euh, au bout de six mois exactement. Voilà. Un autre problème qu'il a fallu résoudre, après mon opération, il y a eu aussi le problème de la radiothérapie. Donc j'ai 24 séances de radiothérapie hein, pour euh, détruire toutes les cellules anormales qui, pour, qui, qui étaient susceptibles de persister aux alentours de euh, la lésion. Et donc euh, ces 24 séances de radiothérapie, ça s'est très bien passé, il n'y a aucun problème. Ce n'est pas tout de suite, c'est après, dans les semaines, dans les mois qui suivent, des brûlures apparaissent et notamment sur la cicatrice. Et donc, pour avaler, j'étais obligé de prendre de la xylocaïne. Et après, il a fallu cicatriser parce que la plaie a eu du mal à reprendre. Ça m'a véritablement brûlé. Et donc, il a fallu que je trouve des systèmes pour accélérer la cicatrisation. Et c'est là que j'ai découvert, les, que j'ai testé les huiles essentielles, et notamment, pour ce qui me concerne, deux huiles essentielles extraordinaires le laurier noble et le, le Copaifera d'Amazonie, qui sont des cicatrisants et anti-inflammatoires. Voilà. Autrement, au niveau de la cicatrisation, j'ai utilisé énormément d'acide hyaluronique. Et troisième problème, c'est comme la radiothérapie a détruit les glandes salivaires, j'avais quasiment plus de salive, et donc il fallait. Euh, utiliser une salive artificielle. Donc j'ai essayé toutes les salives artificielles et j'ai réussi à, à trouver un système pour me stimuler, hein, c'était la brosse à dents électriques. Donc en, en vibrant dans la zone des... j'arrivais à créer une simulation du peu de gland salivaires qui me restaient. Et voyez aujourd'hui là, j'arrive à vous parler avec une salive qui n'est pas une salive vialine mais une salive qui est compatible avec une parole quasi normale, vous voyez, donc vous avez cette voix qui est un peu rauque, donc bien sûr je n'ai pas tout récupéré, mais je mène une vie, tout ce qui est a de plus normal, simplement je vais vous dire, si je n'avais rien fait, je ne pourrais pas vous parler aujourd'hui, je ne pourrais pas communiquer, je ne sais même pas si mon élocution serait compréhensible, donc, j'ai mis au point une méthode de rééducation, d'auto-rééducation de la langue. Donc ma langue était totalement rétractée, bien sûr, sous l'effet, bien sûr, de l'opération des brides et de la brûlure de la radiothérapie. Et donc, j'ai mis au point une technique de travail, ce qu'on appelle isolytique, pour essayer de rallonger la langue. Vous voyez, parce que la langue, sous l'effet de la rétraction, eh bien, elle se ramassait vers l'arrière. Donc j'ai de la garder aussi longue que possible et j'ai réussi en utilisant la méthode que je vais vous expliquer maintenant qui est très simple. Vous passez la langue avec un... un vous prenez un papier, un papier buvard, un essuie-tout, vous prenez un essuie-tout ou un mouchoir en papier, vous prenez un mouchoir en papier, vous passez votre langue, vous la tirez à l'extérieur, vous la maintenez bien avec vos doigts et vous tirez la langue vers l'arrière tout en maintenant sortie avec les doigts et vous relâchez, et à chaque fois que vous relâchez, vous allez un peu plus loin. Et c'est ainsi que j'ai pu rallonger, plus ou moins, mais suffisamment pour avoir une, une élocution normale, mais ceci au fil des mois, pour, avoir une, une souple, pour retrouver une espèce un semblant de fonction euh, lingale. Alors bien sûr, il faut faire des tours, il faut tourner ses langues, sa langue sept fois dans sa bouche, il faut vous dire que ça, je l'ai fait des milliers et des milliers de fois. Donc, la langue, il faut tirer à, à droite, à gauche. Vous poussez sur la joue d'un côté, vous poussez sur la joue de l'autre. Vous tirez la langue. La langue en arrière, en haut du palais en arrière. Vous tirez la langue, un coup à droite, un coup à gauche. Après, vous faites des Il faut faire ça à longueur de journée. Mais ça ne suffit pas. Il faut également tirer sur les joues. Il faut également tirer sur les lèvres. Parce que tout ça... Après l'irradiation. Donc tout est raide. Donc tous les jours, je fais un travail d'assouplissement au niveau de ma peau, au niveau de mes muscles, au niveau de mes aponevroses. Et chaque semaine, depuis, eh ben, depuis cette époque, je suis suivi par une kinésithérapeute qui me fait du drainage lymphatique et des étirements au niveau des muscles. Voilà. Alors vous voyez, là, j'atteins saturation, là, je commence à avoir des crampes. Donc, vous voyez, la, la séance là, a duré plus d'un quart d'heure, vingt minutes. Donc je vais être obligé d'arrêter parce que je commence à ressentir des crampes. Donc, vous voyez, je ne vais pas récupérer à 100% loin de là. Mais suffisamment pour avoir... Alors, vous voyez, ça me... bon, je suis souvent obligé de faire ça, c'est très désagréable. Bon, je fais donc beaucoup de coupures quand je fais des, des formations. Je suis obligé de faire beaucoup de coupures parce que oh, ça m'arrive souvent de faire ça. Oui. Donc ça, ça vient des glaires qui sont épaisses, je n'ai plus de, de, de salive yanine, je n'ai plus que de la salive épaisse, mais ce n'est pas grave, on fait avec, on s'adapte à tout. Hein. Et par contre, il faut boire souvent, et ce qu'il faut, c'est boire de l'eau alcaline, parce que la salive est alcaline. Donc si on a moins de salive, on risque d'avoir une acidification du milieu buccal, donc il faut maintenir, cette, euh, il faut maintenir ce pH. Donc, si vous prenez une eau, vous mettez du bicarbonate de soude, ça le rend alcalin, ou on met du litotam, vous achetez des eaux minérales, euh, donc euh, minéralisées, mais attention, pas de sel, hein, des bicarbonates plutôt. Voilà, viens, écoutez, je pense que je vous ai dit beaucoup de choses, je ne vous ai pas tout dit, j'ai ai essayé de dédramatiser la, la chose, donc j'espère que cette vidéo a pu être utile à certains d'entre vous. Malheureusement, ça ne peut pas répondre aux besoins de tous ceux qui ont subi des opérations RL parce que chaque cas est un cas particulier. Je vous ai parlé de mon cas. Donc, essayez d'utiliser les techniques dont je vous ai parlé. Si vous avez des questions à me poser, euh, n'hésitez pas à m'écrire. J'ai mis mon adresse en dessous. Hein, donc, euh, vous m'écrivez, mais ne m'écrivez pas pour avoir des consultations. Je ne donne pas de consultations. Hein, Il n'y a que des praticiens qui peuvent vous donner des consultations. Moi, je donne des conseils généraux. Je, je sers le combat, je vous explique ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait pour ma formation sur la l'arthrose cervicale. Et donc, vous voyez, euh, je sais de quoi je parle parce que suite à, suite à mon opération, j'ai d'énormes problèmes au niveau des vertèbres cervicales et du bras donc je devais me faire opérer j'ai évité l'opération, Dieu merci. Et grâce à la méthode que j'ai mise au point et euh, dont, je, dont je vous parle dans le détail dans ma formation qui est une formation directe en vidéo comme celle que je vous ai fait aujourd'hui. J'ai fait simplement une petite omission, c'est que, eh bien, euh, il, y a, il y a deux ans, je pensais être guéri puisqu'on m'a dit que j'étais guéri, on ne voulait plus de moi au centre de cancérologie. Et j'ai eu au niveau de la cicatrice, première cicatrice d'attente de 10 ans, une petite grosseur qui s'est installée. Donc je pensais que c'était un aft. Donc cet aft, j'ai essayé de le soigner avec de l'acide hyaluronique, euh, tous les produits qu'on trouve en pharmacie pour traiter ce genre de problème. Et puis ça ne marchait pas. Donc je suis retourné voir euh, mon chirurgien qui a bien palpé, etc. Mais il n'y bon, a rien de. Alors, rien de rien d'alarmant, euh, pas non, bah, je plus de bilan, je ne pouvais pas avoir de bilan, et euh, non, je ne vois rien de spécial, et euh, donc j'étais rassuré. Mais euh, trois semaines, un mois après, donc euh, c'était période des vacances donc il n'était plus là, euh, j'ai commencé à avoir, à avoir mal et euh, ça avait tendance à grossir. Donc je suis aussi allé voir d'urgence un hein, un ORL, un chirurgien ORL, qui m'a examiné, donc j'ai forcé la donc j'ai forcé la porte, je me suis imposé, je dis, moi je veux absolument vous me voyez, parce que c'est bientôt les vacances, hein, c'était au mois de juin d'il y a un an, hein, et donc ouais, ouais, il y a un an, il y a, il y a, il y a 13 mois, ouais, et donc je dit écoutez moi euh, j'ai eu un cancer il y a 10 ans euh, je l'ai pris tôt, donc si jamais c'est une incidive ou c'est autre chose, je vais faire tout de suite ce qu'il faut. Elle me regarde et dit, écoutez, je vous fais une euh, biopsie demain matin. Donc le lendemain matin, elle m'enlève un petit morceau, biopsie, elle euh, me rappelle en me disant, la biopsie euh, a révélé un nouveau cancer, mais d'une autre sorte, c'est pas une incidive, c'est un autre cancer, une autre forme, mais très agressive, très invasif, qu'il faut opérer de toute urgence. J'ai dit, écoutez, quand est-ce que vous pouvez Il me dit, c'est soit avant vos vacances, soit après vos vacances. Il ah, a dit, je suis désolé, mais après les vacances, pour moi, pas... ça ne va pas être des vacances, ça va être une galère. Donc, est-ce que vous pouvez me prendre avant les vacances Mais je peux vous opérer la veille de mon départ en vacances, c'est-à-dire euh, euh, fin juillet. Et donc, je me suis fait opérer avant son départ en vacances et avant mon départ en vacances. Et donc, et j'ai été opéré, deuxième opération avec un gros morceau encore enlevé et euh, bon, ça s'est plus ou moins bien passé parce que les studios ont lâché au bout de quelques jours, mais enfin bref en agissant vite parce que ça fait un an maintenant il n'y a plus de traces, donc on a fait TEPSCAN etc, ça a été surveillé de très près, donc en principe on a réussi à, à tout éliminer, hein, donc elle a fait une, une opération assez large, donc euh, euh, bien sûr, j'ai une langue beaucoup moins performante que celle d'avant, mais enfin, je fais avec. Donc, euh, je me suis rééduqué. J'ai repris mon travail euh, fin août. Donc, j'ai pris mes vacances normalement, quatre semaines. J'ai repris mon travail avec euh, bon, des petits problèmes d'élocution. Mais comme je travaillais avec le masque, avec, eh bien, ça m'a bien arrangé euh, parce que mes patients n'ont pas trop senti la différence. Voilà ça c'est simplement pour dire que même si on est guéri d'un cancer il faut toujours toujours toujours être vigilant parce qu'il peut y en avoir un autre parce que malheureusement le cancer fait partie de la vie. Hein, il y a des divers facteurs, divers facteurs donc les facteurs génétiques, les facteurs infectieux, les facteurs environnementaux, euh, bref euh, on est, même si on est fort, même si on est costaud, même si on a une bonne assistance, même si on a une, une parfaite hygiène de vie, nul n'est à l'abri. Donc, mon conseil, soyez vigilants. Dès que vous avez un problème anormal, allez consulter, faites des examens complémentaires, et si on ne vous prend pas au sérieux, insistez Parce que votre santé, c'est votre santé. Ce n'est pas celle des praticiens que vous allez voir. C'est votre santé. Donc, vous êtes le premier médecin. Hein? C'est l'automédecin, c'est vous et vous avez les spécialistes qui sont là pour vous aider, vous permettre de vous en sortir. Et je les remercie tous de m'avoir aidé parce que j'ai vraiment eu des équipes formidables. Je suis extrêmement euh, satisfait de la, des performances des médecins chirurgiens, des radiothérapeutes, des médecins généralistes qui sont à l'écoute de leurs patients. Mais il faut que vous preniez votre santé en main. Hein, C'est ça mon message. C'est le message que je dispense partout où je peux, lorsque je fais des conférences ou des interventions. Prévention, prévention, prévention. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis eh bien, à bientôt pour d'autres vidéos sur d'autres thèmes. Si, bah, si ce que je vous dis vous intéresse eh bien, sur d'autres sujets, bah, vous vous inscrivez à ma chaîne YouTube, tout simplement. A très bientôt, au revoir.